Aujourd'hui, on se retrouve sur euh, Diving Knockout. Je suis désolée si je le prononce mal. Divine Knockout. Et donc, Voilà, c'est un jeu que je connaissais pas du tout. Je l'ai vu passer sur Steam. Je me suis dit, bon, on va l'essayer. Donc voilà, c'est parti. On peut observer mon super skin. Hein. Bah, je reste avec elle. Hein. Équipe de choc. Je me bats contre le mur, là, où je rêve. Ah, j'en ai déjà éliminé une. Ah... Je l'ai eu! Yeah! Coucou! Oh, il va crever lui! Haha! <rire> oh pardon mec! Putain, je sais pas viser hein! Bye bye! C'est pas stylé ce que je viens de faire là! Haha! <rire> <rire> <rire> On est trop fort! Oh, ça c'est stylé! Moi je vais aller là. On est tous d'accord! Lui c'est mon pote de combat. Euh, nique ta mère! Allez, ça dégage! Aïe! Yeah! Bon bah, honnêtement, première à vie, je trouve ça super sympa. Jouer avec des potes en plus, genre ça doit vraiment être un délire. On va tester elle, parce qu'en vrai ça a l'air incroyable, elle aussi. Elle est trop mignonne! Là, c'est un tout nouveau pouvoir que je découvre. Ça a l'air un peu chiant en fait. Waouh, waouh, waouh. Toi, je te... Moi, lui, je vais me le faire là. Viens là. Il est où Bon, bah tant pis. Bye bye. <rire> Hop là, ça c'est fait. Mais hé, hey, je me fais vraiment martyriser par ce mec. Allez! Je crois qu'on est tous en kiff sur ce, cette map là. Eh mais, j'ai juré, lui, même pas! Attends, tu vas voir toi! Et toi là, qu'est-ce que tu veux? Hop là! Ça dégage! Non, pas moi! Franchement! <rire> ça, ça a l'air bien! Et on est de nouveau tous d'accord! Frère, je me suis battu contre un caillou! Oui! Ma bébou! Est-ce que tu me Ça dégage! Bah, bah, moi aussi! Là, on est à égalité. Faut qu'on se rattrape. Haha! Ah C'est con, hein! Oh, arrêtez de vous cacher là! Regarde là! Elle fuit! Arrête de fuir! Oh, j'en ai eu deux d'un coup là! Waouh! Ah non, non, non! Aïe, aïe. Allez hop, ça dégage! Haha! 5 points Ça veut dire que je suis pas si nul hein Eh bah ben non. Eh bah ben si. Dites les gars, là, les bleus, ça <rire> s'agirait de m'aider un peu, non Ah, franchement... Oui, on a gagné Yes Au revoir le roi Arthur C'est la légende de la reine Luna, maintenant. C'est serré Frère. Ouh, le rattrapage Vite, il reste plus que quelques secondes, les gars. Et on a gagné Waouh Ça, c'était beau. Oui Bah, du coup, on va pouvoir jouer à Brawl. Elle, elle a l'air stylée, en vrai. Oh, j'adore celui-là, vraiment. Non Oh, non je suis désolée, Frosty. Non, Hosty, pardon. Allez, Hosty. Je compte sur toi. Tu es forte. Tu es très forte, Hosty. Je combats avec le roi Arthur. Haha, j'en ai eu une. Ah non, pas encore. Comment elle a réussi à se rattraper aussi bien Mais Elle est trop douée. Oh non, non, non, non, non. Non, non, oh, non, non. non. Bon bah le roi Arthur, euh, je ferais mieux de fermer ma gueule moi. <rire> ma vengeance sera terrible. Wesh, wesh, wesh, wesh. Ah ça va, c'est bon. Non oh Ma sera terrible. Je suis désolée le roi Arthur. Je n'ai pas été assez bien. J'espère que tu me le pardonneras un jour. <rire> On compte sur toi. Mais qu'est-ce que tu fais Votre majesté, il y a un problème là. <rire> Mais qu'est-ce qu'il fait Mais va te battre mais mec Frère Moi, bon, au départ, j'étais en mode, ouais, je vais filmer une demi-heure. Je suis devenu accro au jeu. D'ailleurs, je profite de cette attente, du coup, pour vous dire que le jeu actuellement est gratuit. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, au moins. Même si vous y jouez pas tout de suite, parce qu'il sera payant à partir de mercredi. Voilà. Du coup, go tester le duel, hein. Le roi Arthur, ça va se jouer contre toi et moi, cette fois. On verra qui est le réel roi ou la réelle reine de ce monde. Ah. Et ben, bah pour l'instant, c'est moi. Va se calmer, lui. Ouh. Hein, <rire> il quitte. C'est quoi Ok, bon bah, le roi Arthur a abandonné, écoutez, il ne veut plus être le roi Arthur. Il a légué sa couronne, voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée sur ce jeu, c'est à coup de cœur. Bah bon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye